Erreur active et journal d'événement. L'électronique Lynx permet d'identifier facilement toute erreur active au niveau du fauteuil. Si un code PAN est présent sur le fauteuil, l'indicateur lumineux du bouton Marche-Arrêt clignotera en rouge. Le code PAN peut être identifié en comptant le nombre de clignotements ou par le menu Erreur active, disponible dans le logiciel Lynx Access. Depuis le menu principal, tapez sur Diagnostic, puis sur Erreur active.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 tapez sur la troisième ligne « Journal d'événements ». Les événements sont affichés dans l'ordre chronologique et horodatés grâce à l'horloge interne incluse dans l'électronique LYNX. La première erreur présentée est celle du frein de parking. Il est donc possible de voir si cette erreur est récurrente et ainsi aider à en comprendre la cause. Par exemple, si elle survient une fois par semaine, toujours à la même heure, l'erreur peut être due à une action ou une situation particulière. Chaque allumage du fauteuil est également répertorié. Tapez sur « Retour » pour quitter. Un fichier de programmation LYNX peut être facilement sauvegardé et partagé, notamment avec l'application sous iOS. Tapez sur l'icône « Fichier » et sélectionnez « Sauvegarder ». Une fois sauvegardé, tapez sur « Retour ». Pour l'envoyer par email, tapez sur l'icône « Dossier », puis « Modifier ». Sélectionnez le fichier et tapez sur l'icône « Partager ». Un email est alors automatiquement ouvert avec le fichier de programmation en pièces jointes.